Non. ne travaille plus. Bon, il faut quand même rappeler que ce quartier ici est un quartier extraordinairement dynamique. C'était un des premiers quartiers d'industrialisation de la région bruxelloise. Donc, il travaille sur la Seine et sur la proximité du canal qui est à quelque part d'ici. Bien, on va voir ici rue de la Bougie. Bonjour monsieur, Bonjour. ça va C'est un peu expliquer l'histoire du bâtiment. Vous, vous mettez les voitures, moi je connais le bâtiment au-dessus. Ça va Et je peux savoir après ce que ça a été. Et donc tu vois que c'est des colonnes en fonte, hein? c'était traditionnel, c'était la seule façon de reprendre des charges. Et tu vois qu'on a remplacé un certain nombre de poutrelles, mais il y en a qui sont, il y en a qui sont encore d'origine. Cela est d'origine, cela est d'origine, a été traité entre temps. Donc c'est intéressant que vous utilisiez ça comme ça. C'est bon Et vous avez refait d'ailleurs une partie. Oui, c'est déjà refait 2004. 2004, ça a été refait. Bien ça, c'est du beau boulot.